La voix du guerrier pacifique Le bonheur est une pratique de chaque instant. Nous y avons accès dès que nous le décidons. Tant que nous traînons le même mental, nos souffrances persisteront, quelles que soient les conditions extérieures. Dan Milman, sportif et écrivain américain, est né le 22 février 1946, auteur du guerrier pacifique qui fut un best-seller. Dans ce volume, Dan présente cinq étapes vers l'épanouissement total. La voie du Guerrier Le guerrier pacifique s'efforce de parcourir courageusement les sentiers de la vie, mais il reconnaît en fin de compte que la véritable guérison vient du cœur. Les problèmes que nous avons avec notre santé, notre apparence et notre condition physique nous demandent de regarder constamment à l'intérieur. L'adversité peut être un cadeau car elle nous place devant une alternative claire, endure les conséquences de l'inertie ou affronte les défis du changement. Sur le sentier de montagne, pour nous éveiller, nous devons prendre conscience que nous dormions. Pour briser nos chaînes, nous devons réaliser que nous sommes prisonniers. Le pire ennemi de la guérison est l'obstruction psychique, émotionnelle ou physique. L'énergie qui ne rencontre pas d'obstacles est merveilleuse. Ceux qui apprennent à s'abandonner au vent du changement s'y vers l'avenir. Ceux qui lui résistent vont se rendre compte que la résistance fait mal. Des outils de transformation. Prendre bien soin de notre corps. Quand nous arrivons à dépasser les limites de l'esprit conscient, nous connaissons une énergie accrue, une foi et un lien plus solide avec l'esprit. Celui qui se croit capable et celui qui se croit incapable de faire des choses, prouvons tous les deux qu'ils avaient raison. Si nous avons une haute opinion de nous-mêmes, tout le reste s'ensuit. Si nous ne l'avons pas, rien d'autre ne peut la remplacer. Chaque pensée positive est une prière. Chaque prière a une réponse. En nous concentrant sur ce que nous voulons, nous récoltons les fruits tant matériels que spirituels. Quand nous aimons, nous trouvons une joie absolue dans le service. Nous aimons sans nous demander si nous sommes aimés en retour. Plutôt que de laisser son corps, son esprit et ses émotions aux caprices des circonstances, le guerrier pacifique s'est dosé la vulnérabilité et la maîtrise de soi dans sa vie quotidienne. Le guerrier pacifique est bon envers lui-même et il est heureux le plus possible. La voie commence là où nous sommes, elle fonctionne à tous les niveaux.